Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Art de l'Algérie euh, dans laquelle euh, on va vous présenter la manière d'installer un système d'exploitation sur la Raspberry Pi, cette fois dans un environnement Windows. Euh, il nous a paru euh, que ce serait redondant de réinstaller le même système, donc Raspbian, sur la Raspberry Pi, il nous est venu alors l'idée de vous présenter l'installation d'un autre système d'exploitation qui pourrait être assimilé à un système embarqué pour la Raspberry Pi pour la transformer en Media Center, qui est l'une des applications possibles à voir avec la Raspberry Pi. Alors, pour cela, le système qu'on a choisi est XBMC Media Center. C'est un système de media center, ou de... Un système de media center euh, gratuit et open source et qui est déployable sur la Raspberry Pi. Première chose, il faut aller au site officiel raspberrypi.org. Deux distributions offrent la possibilité d'installer XBMC sur Raspberry Pi. La première est Rasppi. BMC et la deuxième est OpenELEC. Notre choix s'est porté sur OpenELEC pour l'installation de XBMC sur Raspberry Pi. Cela parce que sa méthode d'installation est un peu plus simple que celle offerte par Raspberry BMC. Alors, il suffit de télécharger l'image, que ce soit en format TAR ou bien en utilisant euh, le protocole Torrent de OpenELEC L'autre logiciel dont on aura besoin pour l'installation du système d'exploitation est Win32 Disk Imager qui nous permettra d'écrire euh, l'image du système d'exploitation sur notre carte SD Après avoir récupéré l'image du système d'exploitation et le logiciel qu'on va utiliser pour l'installation l'écriture du de système d'exploitation sur la carte SD on va lancer l'application Win32 Disk Imager l'utilisation du logiciel est assez simple il suffit de donner la lettre du, de la carte SD rechercher l'image qu'on veut écrire sur la carte SD et cliquer sur « Write ». L'opération d'écriture du système d'exploitation peut prendre un certain temps, alors il nous faut nous armer de patience. À la fin de l'écriture, il nous suffit de récupérer notre carte SD pour l'insérer dans notre Raspberry Pi. Après avoir récupéré la carte SIM, on l'insère dans la Raspberry Pi et on l'alimente. On a le chargement du système. Open Air. On se retrouve alors dans une interface épurée et simple d'utilisation avec la souris ou bien le clavier. La première application est la météo qu'on peut configurer pour mettre les coordonnées de sa ville. Deuxième application, les photos. On peut créer des diapos pour visionner ces photos. Ils doivent être enregistrés soit dans un flash disk ou bien la mémoire de la carte. Vidéo. On peut lire soit les vidéos qui sont sur le flash disk ou bien sur la, la mémoire de la carte. Ou bien ajouter des add-ons. Les add-ons sont des extensions qui permettent d'accéder à des contenus sur le net, comme par exemple Al Jazeera. Là, on peut voir soit la chaîne en live ou bien des reportages. Je vais mettre la chaîne en live. La vidéo se lance et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de coupure pendant la diffusion. L'autre possibilité est d'écouter de la musique. Pour cela, on peut soit lire la musique qui se trouve sur un support USB ou bien utiliser des add-ons qu'on peut télécharger. Là, j'ai installé un add-on Metal Video, euh, un petit clin d'œil pour nos amis de la Express Radio. On a une navigation aisée par genre. On va choisir directement un groupe. On voit alors la liste des vidéos qui sont disponibles sur la donne. On cherche le morceau qu'on veut écouter et on le lance. L'avant-dernière possibilité est Programme. Dans le menu Programme, on trouve quelques programmes qui peuvent être installés sur le système Open Elec pour augmenter ses capacités. Par exemple, un téléchargeur émule ou bien Gmail pour naviguer et consulter ses mails. D'autres programmes sont disponibles. Le dernier menu est le menu système où on peut faire toutes sortes de configurations sur OpenELEC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous attendons avec impatience vos remarques, vos suggestions, vos critiques euh, sur notre page Open Art de l'Algérie. Et en attendant une autre vidéo, euh, je vous dis euh, Salam alaikum et à la prochaine fois.